Le 1er décembre, je dis bien le 1er décembre, la BULAC invite les chercheurs en SHS à une journée spéciale sur l'open access. La loi pour une république numérique d'Axel Lemaire, qui vient d'être votée, vous concerne au premier chef, mais peut-être l'ignorez-vous encore. Ici, dans cet auditorium de 200 places, vous pourrez poser toutes vos questions aux chercheurs, juristes, professionnels de la documentation, experts sur la question du libre accès à l'information scientifique. Si vous hésitez encore, venez le 1er décembre. Les professionnels de la Bulac seront là pour vous accompagner dans la découverte de l'Open Access, pour une plus large diffusion de vos travaux et plus globalement des résultats de la recherche publique. Pour en savoir plus et vous inscrire, suivez le lien.